les et ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première. Tu sais très bien comment je vais te faire briller la première. Tu, tu connais, connais la, la chanson, chanson ne me ment pas. pas. Tu, tu connais, connais mes, mes envies, envies. Très bien que je vais céder La première Je ressens Dans, dans mon corps, corps dans, dans ma, ma tête, tête Je ressens Dans mon cœur Dans mes dans veines, veines Dans mon parfum, parfum. dans mes pensées, mon prénom est billes dans mes pensées. Tu sais très bien comment me faire rêver. Ouais, je, je sais, sais faire. faire. Tu sais très bien comment te défiler. Oui, ça aussi je, je sais. Faire. Faire. J'en ne me manque pas Je, je connais toutes tes fils et j'en passe, et j'en passe, passe. Tu je sais très j bien que je vais me replonger la première. la première Je ressens je dans mon corps, corps. Est dans mes pensées. Mon prénom est indélébile dans mes pensées. Mon prénom est indélébile dans mes pensées. Mon prénom est indélébile dans mes pensées.